J'ai fait un BEP hôtellerie en lycée à Chartal et après ben, je suis arrivée ici pour un CAP pâtisserie et une mention pâtisserie et là je termine ma dernière année de BTM pâtisserie. Je gagne 1100 euros. Je suis autonome depuis que je suis rentrée en apprentissage. J'aimerais bien trouver un poste de pâtisserie en restaurant gastronomique parce que c'est vraiment dans ce type de restaurant où on peut trouver des chefs pâtissières et des secondes en pâtisserie. Le côté positif c'est il y en a plein. Le, le CAP, ça permet d'apprendre les bases. Et une fois qu'on a ces bases-là, bah, ça permet vraiment de nous éclater dans le reste de notre formation si on va aller plus loin. Donc, ça, c'est vrai que c'est bien. Ça, ça permet de plein de choses. Et surtout, bah, la création, si on aime créer, bah, c'est vrai que je trouve ça super là, de la